Le recensement en ligne, comment ça marche Aujourd'hui, tout le monde peut se faire recenser en ligne, c'est simple et rapide. Lors de son passage, l'agent recenseur vous remet une notice où figurent toutes les informations utiles. Connectez-vous au site le recensement cliquez sur le bouton « Accéder au questionnaire en ligne », saisissez ensuite les informations qui figurent sur la notice et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider pour remplir le questionnaire. Enfin, n'oubliez pas de valider votre questionnaire quand vous aurez terminé. Si vous souhaitez recevoir un email de confirmation, communiquez-nous votre adresse mail lorsque cela vous est proposé. Vos informations sont strictement confidentielles. Elles sont traitées de façon anonyme selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'INSEE est le seul organisme habilité à les exploiter. Pour savoir si vous êtes concerné par le recensement cette année, rendez-vous sur recensement et moifr Le recensement en ligne, c'est utile, c'est sûr, c'est simple.